Donc je vais appeler Monsieur Louise de Funès. Monsieur Louise de Funès, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît Bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien? <t 'il> vous <plaît> <t 'il> vous <plaît> Auriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Louis de Funès, un message pour vos fans? Merci, monsieur. <tous -titrage> Êtes-vous en paix, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix, s'il vous plaît Êtes-vous en paix, s'il vous plaît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 Je vous remercie, Monsieur Louis de Funès. Merci, mon vie. Merci Monsieur Louis, vous pouvez retourner dans la lumière, au revoir. Merci Maudit Joseph, vous pouvez le raccompagner. Je vous remercie Monsieur Louis de Funesse, merci Maudit. Merci Monsieur Louis, vous pouvez retourner dans la lumière, au revoir. Merci Maudie Joseph, vous pouvez le raccompagner. <tousse>